Il s'est arrêté, oui. Ah ouais, ça, est que... Oui, oui. Bon, alors après, les réglages se font. Là, pour l'instant, il est juste venu mesurer la parcelle de sûr, M. Hein. Pigné. Il n'a pas encore traité. Mais au fur et à mesure qu'il reviendra, euh, lui, après, sur, son, sur sa tablette, il peut affiner les, les zones, euh, les espacements. Euh, vous voyez, quand il passe, comment ça ouvre les feuilles de chaque côté hein.